Bon allez, la scène 1, ça le technicien je l'appelle à 14h c'est plié, ensuite pour le venin du serpent on fait comment Alors les gars ça tourne, ils sont où les acteurs Non mais attends il commence sans moi là, les merde là oh. Ça tourne, allez les gars Le club En position Écoute Pamela, ne m'ignore pas, je comprends ta déception, mais tout est allé si vite. La musique, le champagne, les petits fours, le baba au rhum, enfin, tout a dérapé et il y a eu cette danseuse de cabaret, incroyable. Mais je ne me souviens même pas son nom. Et puis, relativisant, c'est arrivé qu'une fois, cette année. Mais John, nous sommes le 5 janvier. Oui, enfin, je veux dire ce trimestre. Trimestre Trimestre Oui, mais quand même, tu m'as blessé, tu m'as trahi. Pamela, si cela peut te rassurer. Je n'ai pensé qu'à toi. Rien qu'à toi. Du début à la fin. Mais enfin, traite de plaisanterie. Il n'y en a toujours qu'une seule. Point. Il n'en restera toujours qu'une. Ah bon Qui est-ce Eh bien, toi, évidemment Oh, John... Pamela... Elle était bonne, hein quest que c'est que cette merde Non mais enfin, vous vous moquez de moi ou quoi mais, mais ça a l'air d'une pub de dentifrice les gars Arnaud, c'est du charisme ça Ma grand-mère est beaucoup plus virile que toi Et toi, Pénélope, ma chère, ma princesse Pénélope, si par hasard tu continues à te mordiller les lèvres comme un écureuil je t'envoie la SPA Mmh, C'est incroyable, sur le côté les gars. On va essayer de la refaire. Par contre, cette fois, je. T'es encore en train de filmer, toi. Bah, vous m'avez pas dit couper. <rire> J'ai pas découpé. Il <rire> a raison. J'ai pas découpé. J'ai pas découpé. J'ai pas découpé. J'ai pas découpé. J'ai pas découpé. Et pas ben, couper! Oh mon dieu, quelle bande de bras cassés Il est où l'autre <rire> Assistant, mon café Oui, oui, oui, voilà, j'arrive, j'arrive. Oh. Euh, ah, voilà pardon, pardon. Allez, cette tortue -moi. Merci. Oh. Mais c'est quoi, ça C'est du décap, madonna oh, Camadon Oh, les gars, j'en peux plus. Ok, on fait une pause, d'accord Une pause. Oh, ok, euh, pause de 5 minutes. Pause de 7 minutes. 10 minutes Ok, pause de 30 minutes. Ok, Rémi, ça marche. Euh, par contre, il y a un souci, il hein, euh, y a quelqu'un qui a pissé partout dans les toilettes. Non mais il faut comprendre, hein, moi aussi à la base, je voulais être comédienne. Mmh. Mais bon, je trouve que c'est vraiment réservé aux personnes émotionnellement instables, tu vois. Bon après, euh, moi je me plais vraiment dans ce que je fais, hein. Faut dire que je suis plus dure que j'en ai l'air. Mmh. Après tout, euh, j'assiste les plus grands réalisateurs, je voyage et je bosse dur. Je pense pas que je sois le genre de fille euh, qui... qui sort faire la fête, ou qui se fait des bons petits restos, ou, ou qui fait des grasse-mat, mmh. ou qui a un copain. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Mmh. Mmh. Mais moi ça va, j'ai tout ce qu'il me faut chez moi. J'ai deux plantes vertes et un chat. Ouais, ouais, j'ai un chat moi, j'ai un chat je' j'écoutais pas tu veux dire Moi, je m'en fiche de ce film. Pas besoin. Il suffit que je claque les doigts pour être une star dans un autre film. Je connais les gens célèbres hein, comme moi Will Smith, Bruce Willis, Cadmirade. Pas besoin de dire plus. Mon public même, parce que j'ai toujours su rester simple et naturel. Bon, ça suffit le maquillage. Va me chercher mes chaussons. Mais bon. Finalement, il est pas si mal que ça, ce film. Mon personnage, il est assez bien écrit, je trouve. De toute façon, je l'ai accepté uniquement parce que le réel, il est très craquant. <rire> C'est clair, il est trop mignon. Mais bon, j'espère qu'elle va vite finir cette journée de tournage. Parce que j'ai pas envie qu'on. Aïe Sylvain Fais attention, imbécile J'ai pas envie que tu me casses le dos comme la dernière fois. Puis moi j'avoue, hein, j'en peux plus là, je, je suis stressée. Il faut absolument que je trouve une technique pour évacuer ça. Hein. Ah t'inquiète, j'ai une technique pour ça justement. Ah bon Masse toi tes timbres avec deux doigts dans le sens inverse d'aiguille d'une montre. Deux doigts, ah, t'es sûre oui. Mais vas-y T'inquiète pas chaton, c'est moi la star ici. C'est moi qui ai plus d'expérience, ok Comme ça voilà, effectivement zigomatique. Babobi babu babu des tentacules. C'est ça. Et du coup pour finir, je pense qu'on peut tourner la séquence 3 demain. Comme ça, ça permet au dresseur d'enlever le venin au serpent. Qu'est-ce que vous en pensez Hein ah bah, Je sais pas, ça on verra demain, on a pas le temps là. S'il vous plaît, Elle est où la script, merde <tousse> <tousse> Oh mon Dieu Elle a un grand de chialer, celle-là oh. <tousse> Allez, les gars, s'il vous plaît, on tourne, vite, direct, on n'a pas le temps, où sont les acteurs Allez, direct, on tourne, on tourne. Arnaud, Arnaud, Arnaud écoute-moi. Arnaud, sois plus inspiré et profond, ok Et Pénélope, fais-moi un truc un peu plus sensuel, d'accord ni mais mystérieux aussi, d'accord Bon, allez, on y va, on est prêt Bon, moteur. La, la caméra. La caméra. La caméra. Allez, allume la caméra. La caméra. La caméra. La caméra. Faut tomber. Allume la, la caméra. La caméra. La caméra. La caméra. La caméra. La caméra. La caméra. La On euh, oui. La enfin, caméra. Et action! Euh, quelqu'un sait où est le papier toilette?